Hello tout le monde, voici ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va parler du nav mesh c'est à dire commencer à voir comment fonctionne l'intelligence artificielle au niveau du déplacement vous voyez que moi je contrôle celui qui est devant et je suis suivi par euh, une espèce de clone hein, c'est le même personnage mais celui là c'est pas moi qui le dirige, il me suit quand je vais franchir la porte il va pas pouvoir me suivre, on verra pourquoi après et donc il va décider que pour me suivre et passer l'autre côté du mur il va falloir bah, grimper là grimper là, ensuite sauter, et on va le voir arriver ici. Voilà, et quand je reviens ici, étant donné qu'il ne peut pas franchir ce pas de porte, il refait le tour, il y a une autre rampe derrière, etc. etc. Comment ça fonctionne tout ça Voilà la scène. On a tout simplement ce qui est signifié en bleu, ce sont les zones euh, statiques au niveau du navmesh. Alors, si je décode, ça veut dire que ce sont les zones où l'intelligence artificielle, le navmesh agent, c'est celui-ci là. C'est où il peut se déplacer. Les petites flèches symbolisent les endroits où il est capable de sauter. Euh, voilà, il est capable de sauter cet écart là. Et tout ça, ça se paramètre. Alors comment on fait Je repars du tout début. Euh, J'enlève le, le, le personnage d'intelligence artificielle. Le décor, ben, c'est le même que dans la scène précédente où on parlait de l'animateur contrôleur. Avec la porte qui s'ouvre euh, automatiquement. Et donc je vais aller... Euh, je nettoie un peu tout, voilà il n'y a plus rien comment ça fonctionne euh, simplement je vais définir quel, euh, sur quelle surface l'agent c'est comme ça qu'on l'appelle alors l'agent il y en a un qui est dans les préfabs, dans les standards assets. ici caractère, sort person, prefab il y a ici le AI sort person AI euh, artificial intelligence donc je le glisse ici Hop, le voici, donc si on va le regarder de près en fait à, de près j'ai dit hop voilà. C'est euh, le même que Ethan hein, en fait, c'est le, le même. Simplement les scripts qu'il a sur lui ne sont pas les mêmes. Il a le même animator qui va gérer ses animations quand il court, il marche, il se baisse, il saute, etc. Et on va retrouver dessus trois éléments, trois composants, le navmesh agent, où on va pouvoir régler euh, la hauteur, la rapidité, euh, à quel, euh, comment il, il évite les obstacles, etc. Euh, un script dans lequel on peut définir une cible, c'est-à-dire que là je vais glisser mon personnage dans ce champ là, target, cible, ça veut dire qu'il va me suivre, tout simplement, et euh, ce script là qui va permettre aussi de, de, de définir à quelle, à quel, euh, non pas à quelle vitesse, mais on peut gérer des petits éléments de l'animation, à quelle hauteur il saute, euh, comment il, à quelle vitesse il tourne sur lui-même, etc. pour essayer de, de le faire plus ou moins lent, plus ou moins réactif. Donc, tout ça ce sont des scripts qui viennent avec les standards a7 donc ils sont très bien mais ils ne vont pas forcément être suffisants pour faire, pour faire tout ce que vous voulez faire hein. mais pour aujourd'hui c'est assez Et donc comment ça marche j'ai mon élément là qui est là donc si je mets lecture il ne va pas pouvoir bouger même si j'ai signifié euh, je lui ai demandé de suivre euh, voyez il est là alors je vais bouger un petit peu la caméra pour le coup on va mettre la caméra comme ça dans un plan un peu plus large donc là je vais sur la caméra je lui demande de s'aligner hop voilà, le AI est ici, si je mets lecture, il ne va pas bouger parce que le sol, je ne l'ai absolument pas paramétré en surface navigable pour lui, en navmesh. Donc comment on fait ça Vous voyez qu'il ne bouge pas et pourtant je lui ai bien indiqué de suivre ici, en cible, je lui ai bien indiqué mon joueur, mais il ne le fait pas. Alors Pour faire ça, il faut cliquer sur les objets que vous voulez rendre euh, euh, navigables. Donc je fais, ou qui vont constituer des obstacles, alors je vais sélectionner simple tous les objets qui composent ma scène. Donc je vais prendre tout ce qu'il y a dans le décor là hop, hop, hop, hop, hop, hop. Euh, ce qui fait que j'ai bien tous les objets. Maintenant je vais aller dans le Window pour faire apparaître une nouvelle fenêtre qui s'appelle euh, navigation. Moi je l'ai plugué ici, mettez encore une fois où vous voulez, donc je l'ai mis ici à côté d'inspecteur et qu'est-ce qu'on a dedans On a quatre onglets. L'onglet agent où on va déterminer.. Euh, le rayon de notre agent l'agent étant l'intelligence artificielle à quelle hauteur elle saute à quelle, elle, euh, à quelle hauteur elle fait là elle fait 2 mètres elle saute à vous voyez quand je bouge un élément on voit, hop, par rapport à sa hauteur il est capable de sauter euh, la moitié de sa hauteur allez on va mettre 1 sur 2 tout ça, ça se règle après euh, Areas, on va pas en parler pour l'instant Object, donc là ça nous intéresse puisque j'ai choisi des objets dans ma scène je vais donc, ces objets, les rendre navigate, Navigation statique. Je les rends statiques. Et dans le choix de Navigation Area, je choisis Walkable, marchable. En gros, hein, en français, si je fais une traduction littérale. Donc, ils sont marchables. Sauf que c'est une erreur, ce que je viens de faire. Les murs, là, ne seront pas marchables. Donc, les murs, je les sélectionne à part. Donc, je vais prendre le sol et les deux rampes que ce sont les seuls éléments qui seront marchables. Donc cela c'est moi bon, ils sont déjà marchables Maintenant je sélectionne les murs. Alors, les murs ainsi que la porte et cela ça va constituer des obstacles. Donc ils sont toujours de navigation statique mais ils sont not walkable. Et maintenant je viens dans bake et c'est là que je fais les calculs. Alors, je dis euh, on pourra sauter à partir de 75 le mien donc sur le sur le sur le nav mesh sachant que mon agent peut sauter à 1 donc c'est bon, euh, bon je, je, je me lance et vous allez comprendre j'ai juste fait bake et voilà j'ai des surfaces bleues qui viennent d'apparaître et tout ce qui est bleu est marchable donc wall cable et tout ce qui est comme ça là qui est pas bleu en fait c'est des obstacles donc on voit que par rapport à la hauteur de l'agent que j'ai déterminé de 2 mètres il pourra pas passer en dessous ici donc c'est pas marchable puisque sa tête cognerait, de même de l'autre côté. Et on voit qu'entre les deux là, il y a un petit écart qui sera a priori pas capable de franchir. Alors on essaye tout de suite. Je prends mon joueur, je cours, je passe la porte. Lui est pas censé la passer puisqu'ici c'est pas marchable. Par contre, il ne va pas monter ici puisqu'il y a un obstacle qu'il n'est pas capable de franchir. Alors, on va essayer de voir pourquoi. D'ailleurs, je vais refaire la, la, la démo à, avec cette vue-là. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ici, ce n'est pas marchable. et C'est pour ça qu'il n'y va pas. Donc, je recommence. C'est un peu plus petit, mais c'est aussi un peu plus parlant. Voilà, donc, il n'est pas capable d'y aller. Par contre, si moi, je reviens, il recommence à me suivre. Ok, maintenant, voyons pourquoi, ici, il n'est pas capable de sauter. Donc, on va aller sur euh, ces deux objets-là. On va aller ici dans l'onglet navigation. Et on va regarder objet bake alors jump distance 5 donc 5 a priori ça fait pas 5 ici donc il est le, le la surface permet de, de, de sauter si c'est peut-être l'agent lui qui n'a pas un, voilà alors tac tac tac step high c'est la hauteur des pas la hauteur tout court radius Et je vais faire Generate ici, Off Mesh Links. Je reviens sur Bake, je fais Bake, et voilà. Maintenant, il m'a généré des liens. En fonction de la hauteur des navmesh et la hauteur de, du saut qui est permis, on voit qu'ici, il y a des liens. Donc, il pourra sauter de là et il pourra aussi sauter ici. Ce qui va changer pas mal de choses, puisque l'intelligence artificielle qui me suit, elle va essayer de trouver un autre chemin. Et instantanément, voilà il trouve l'autre chemin et il va monter ici. Essayer de sauter, sans doute. Voilà. Il passe. Il va donc sauter. Alors après, il faut paramétrer des animations euh, correctes. Et il arrive à me rejoindre ici. Alors, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais repasser de ce côté-là et rebelote. Il va repartir comme ça. Donc, vous avez compris le principe. Voilà comment on marche le navmesh. Euh, évidemment tout ça après on peut scripter une intelligence artificielle un peu plus, euh, plus euh, intelligente pour le coup mais c'est comme ça que ça marche euh, euh, de manière basique donc essayez de jouer avec les différents paramètres qu'on a ici euh, sur les, la hauteur des pas la hauteur de à quelle hauteur on peut se jeter par exemple là il peut se jeter à partir de 5 donc c'est assez haut si je mets 1 et que je, alors, je vais pas le faire pendant que je joue Hop. Drop high et là c'est pareil, je vais mettre que 3, ça va changer des choses ici, voilà. C'est-à-dire qu'ici il peut sauter que là, il ne peut plus se jeter d'ici, c'est trop haut. On peut déterminer à quelle hauteur il est capable de se jeter. Donc jouer avec tous ces paramètres là, essayer de voir ce qui est possible de faire. Il n'y a pas que walkable ou not walkable, il y a aussi jump et toxique. Mais euh, on en parlera encore une fois dans des vidéos plus, plus un peu plus.. Euh Pousser sur le sujet là on aborde Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un, un autre sujet